Je peux aussi ajouter de l'audio. Donc ici, ça, c'est ma banque. Il y a des choses que je peux ajouter. On a vu comment faire, mais on peut aussi utiliser ce que me fournissent. Parce que je vais pouvoir l'utiliser, l'exporter, c'est libre de droit. C'est prévu pour qu'on puisse l'utiliser. Donc, pas besoin de payer. Un musicien, euh, il est déjà payé. On va en profiter. Donc, je m'en viens dans audio, ici. Et là, dans audio, on a... Des, de la musique inspirante, joyeuse sombre, relaxante, épique par exemple, je choisis, je veux voir une, une, quelque chose d'épique, je fais C, A pour tout voir la section épique et je vais essayer, mettons euh, celle-là est-ce que ça fait mon affaire? Alors en ce moment, je l'ai pas je l'ai pas ajouté du tout dans mon podcast, mais il apparaît ici parce qu'il est sélectionné donc je peux voir si ça fait mon affaire OK, ça fait mon affaire, donc je le prends et je viens le glisser ici, dans ma bande audio. Je le mets où je veux, en fait. Je pourrais même rajouter une autre ligne, j'ai qu'à faire le plus, puis je pourrais l'appeler euh, musique de fond. Et euh, c'est moi qui décide, je peux les nommer comme je veux ici. Par exemple, si je voulais nommer Alex qui parle, ben, je pourrais faire ça comme ça, pour me retrouver. Euh, mais si je veux ajouter une autre ligne, ben je pourrais faire une autre ligne audio et l'appeler euh, musique. Je fais ça comme ça. Alors là, j'ai mis une traque de musique. Et là, je peux prendre cette, euh, ce que j'avais mis ici et le mettre dans musique. Et on voit que ça chevauche ce que je disais déjà en haut. Alors là, si je pèse sur play, je vois ce que ça donne. C'est à... ainsi qu'on met de la musique avec de la voix. On peut chevaucher ça, c'est super le fun. Et ça nous permet de... Ça nous permet de faire commencer la musique en musique de fond. Si c'est trop fort, je peux venir baisser le volume de la musique ici. On va écouter qu'est-ce que ça donne. Il faut toujours tester qu'est-ce qu'on fait à mesure qu'on le fait. « parle avec mon téléphone et j'enregistre ma Ouais, c'est beaucoup moins fort. C'est beaucoup moins fort parce que j'ai baissé le volume de la musique ici. Ça, c'est le volume normal. Et je l'ai baissé pour qu'il soit plus en fond. Je peux aussi, dans une même section... Jouer avec la musique, par exemple, si je veux qu'elle reste basse pendant que je parle, ben je peux faire apparaître ce qu'on appelle des niveaux. Je m'en viens ici. On appelle ça « Show Levels » en anglais. Je clique ici. Et ça fait apparaître une ligne bleue en haut de ma section. Et si je clique sur cette ligne bleue-là, je fais apparaître des points. Ces points-là... Je peux les contrôler, par exemple. Je fais baisser ça ici comme ça. Mais ça va ici, le volume va être complètement à zéro, et là il va être au maximum à 100 Donc moi, je peux décider que la musique va monter tranquillement, comme ça, jusqu'à ce que j'arrête de parler et que la musique vienne à ce moment-là à 100 Ça a vraiment bien été. Je suis en train d'enregistrer. C'est pas grave, je vais faire du montage, euh, c'est ça? Oui, c'est prévu. On va voir ce que ça je donne. Je parle avec mon téléphone et j'enregistre ma... Oui, oh, là, ça marche. c'est à 100%. Si je voulais le faire redescendre ici, je clique sur un point, je fais apparaître un autre point et je le fais descendre. Alors là... Mmh. Ça descend. Donc, la musique joue dans le fond, mais on ne l'entend plus. Si on voit ce petit logo avec une couronne comme ça, c'est qu'on n'est pas dans un compte payant et qu'on ne peut pas l'utiliser gratuitement. Donc, ça nous limite à ceux au son qui n'ont pas de petite couronne. Ça ne vous le dira pas tout de suite, ça va vous le dire au moment d'exporter euh, votre projet. Donc, vous faites votre projet, vous travaillez fort dessus, puis là vous avez utilisé quelque chose avec une couronne et vous n'aviez pas euh, payé pour, ça va vous empêcher d'exporter. C'est euh, dommage. Donc, faites attention à ça. Si vous voulez être sûr de pouvoir exporter à la fin, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait de couronne.